Merci à tous d'être ici. Bravo euh, d'avoir réussi à vous lever après la belle soirée d'hier, ou euh, d'avoir été su et de, de vous être euh, échappé tôt. Euh, le, les trois sujets qu'on voulait aborder aujourd'hui avec vous, sont, autour de l'intelligence artificielle, sont les trois suivants. Le premier, c'est de dire qu'il y a des potentiels. Alors, euh, je pense que le fait que vous soyez présents euh, montre un intérêt, mais il y a un, intérêt, il y a un potentiel réel héroïste, et euh, c'est ce qu'on ce qu souhaite matérialiser ici. Le deuxième, c'est surtout de vous dire que euh, les avancées techno font qu'il y a une vraie démocratisation de euh, l'intelligence artificielle et une vraie possibilité de s'en emparer. Alors, il euh, y a beaucoup de, de, de techno qu'on voit euh, euh, durant ce, cet événement qui ont 5 euh, ans de recul donc sur lesquels on a la capacité de dire euh, que oui, il y a un retour d'expérience fort avec beaucoup d'annonceurs, etc. Ici, c'est davantage un sujet de prospective, un, un sujet sur lequel on va euh, ouvrir, mais il y a déjà des premiers résultats euh, qu'on souhaitait, qu souhaitait vous partager. Alors, hop là. Bon ben voilà, c'est euh, moi, Cyril Fiquetet, je suis partenaire chez Artefact, euh, en charge notamment euh, des comptes euh, retail, mode, beauté, euh, et donc je suis amené à beaucoup travailler avec de l'image, comme vous pouvez l'imaginer, en mode et beauté, euh, et avec euh, du traitement euh, du langage également, avec euh, beaucoup de travaux autour des, des, des customer care. Alors, le, le premier constat euh, qu'on voulait euh, partager ici, c'était celui d'une confiance grandissante. Donc, en fait, on s'aperçoit que beaucoup d'annonceurs, éduqués justement par le precision marketing, le marketing automation, tout ce qu'on peut entendre dans ce salon, euh, conçoivent le fait qu'aujourd'hui, il y a un ROI derrière euh, le, les technologies. Euh, C'est ce qui fait qu'il y a aujourd'hui 90% des entreprises en, France, euh, en Europe et aux États-Unis, de taille significative, qui ont lancé des projets d'IA. Pour autant, il euh, y a toujours des, euh, des, des sujets de méfiance, euh, notamment liés à, à, au passage à l'échelle, donc euh, des intégrations avec l'IT. Et l'autre élément, c'est euh, des éléments de coût, euh, très onéreux, a priori, euh, beaucoup de, demandent beaucoup de recherche fondamentale. Alors du coup, euh, pour autant, nous, on, ce qu'on constate, c'est que euh, l'IA... Être héroïste et euh, sort juste de, de, des sujets qu'on peut aborder euh, beaucoup dans le salon, euh, d'une part du point de vue du cycle de vie client et d'autre part du point de vue du cycle produit. Donc si on commence par le cycle de vie client, alors des choses très classiques. Que vous, avez dû, que vous avez pu voir euh, quand on se parle d'acquisition on va travailler sur du profiling alors le profiling, euh, beaucoup d'entre vous le font déjà, euh, on parle de, de, de cas moyenne pour rapprocher des individus et identifier des comportements similaires euh, ça permet notamment de faire des, des, des, de, de la personnalisation des messages sur la base de profils qu'on aura identifiés. Donc point de départ assez simple, c'est ce qui a beaucoup justifié l'apparition de data scientists dans un certain nombre de vos organisations ce qu'on voit ce qu'on voit sur la gauche sont des, des sujets un peu plus un peu plus aboutis. Euh plus innovants, notamment pour des, euh, des, des, des marques, des SPG euh, qui ont un, comme problème majeur que les retailers euh, sont un intermédiaire entre elles et le consommateur final et euh, qui utilisent du coup euh, une imbrication d'intelligence artificielle pour faire du direct to consumer. Alors ici ce qu'on a fait pour, euh, pour une marque de bière, c'est de construire un, un programme, un, un outil, un artefact relationnel euh, qui soit euh, effortless, donc sans effort pour le consommateur et immédiat et généreux. Alors ici, ce qu'on fait, c'est via un bot messenger, vous soumettez des photos de tickets de caisse ou de votre verre dans un dans un bar, et vous avez au bout de euh, trois verres soumis ou trois tickets de caisse soumis, votre quatrième euh, verre de bière offert. Donc c'est de la générosité qui est mieux euh, investie d'une certaine manière, qu'en passant par euh, des retailers, dont certains, certains sont dans la salle, mais euh, du point de vue de la marque, mieux Investi Car permet euh, d'éviter les intermédiaires. Le deuxième élément, c'est que euh, le, le consommateur va pouvoir naviguer dans la gamme des bières euh, dans la mesure où euh, bah, ce, ce, cette marque va avoir euh, ça reste de l'eau, euh, de l'orge euh, du houblon et pour autant il peut y avoir des marges qui sont monstrueuses quand on fait de l'IPA ou euh, de la blonde voilà. donc euh, un vrai intérêt business à hein, euh, pouvoir avoir un accès directement au consommateur et de pouvoir lui faire euh, enfin, d'opérer de la fidélité et euh, de, euh, de, de le faire naviguer dans la gamme le, le, le troisième élément que vous voulez vous présenter, toujours euh, s'appuyant sur de l'intelligence artificielle, c'est euh, la liste de courses intelligentes qu'on a lancée avec, avec Monoprix. Euh, lors, dans le cadre du, euh, de, du lancement de l'assistant euh, Google, l'application Monoprix a été lancée euh, en décembre 2016. Et euh, au sein de cette application, vous avez donc... Lorsque vous demandez à la liste d'ajouter du beurre, elle ajoute pas juste du beurre, elle ajoute, elle ajoute, elle ajoute du hélévir parce que vous êtes répertorié comme étant quelqu'un qui a l'habitude d'acheter du lait-vir dans, dans son historique de course, jusque là rien d'étonnant, mais également elle va faire des recommandations, donc des recommandations de si j'achète du beurre, du chocolat, de la farine, très probablement je vais acheter des œufs pour faire mon gâteau au chocolat. Donc, domaine assez, assez, je pense, déjà maîtrisé dans la salle, euh, tout l'accompagnement le, tout le, du cycle de vie client, et également l'accompagnement du cycle de vie produit. Donc ici, on va intervenir à la fois sur le développement de nouveaux produits, et sur la prédiction de la désirabilité de ces produits, donc la prédiction des ventes, donc, in fine, ce que je dois produire, et ce que je dois acheminer en boutique ou en magasin. Alors, l'exemple de euh, l'AI for Product Development, Ici, ce, ce sur quoi on va travailler, c'est comme matière première, c'est ce euh, du social listening, du search listening, euh, de l'écoute de micro d'experts, de façon à identifier des tendances, leur émergence, et les mapper sur des tendances qu'on a pu observer dans le passé, dont on a pu observer qu'elles euh, se sont répandues, d'abord d'experts euh, de, très pointus, par exemple des diététiciens, qui vont vous dire qu'il faut impérativement manger de la sève de cactus euh, ou euh, du charbon, euh, parce que ça vous fait une plus belle peau et parce que ça vous résout euh, un certain nombre de, de, de problèmes naturels. Ces, di ces diététiciens vont influencer eux-mêmes des influenceurs, euh, qui sont des, des, des experts plutôt euh, de la beauté, qui eux-mêmes vont influencer des macro-influenceurs, des Kim Kardashian, tous ceux dont vous rêvez la nuit. Et, euh, et in fine, ça, ça atterrit auprès des consommateurs et ça se retrouve dans les ventes de tous de, de, de ces, de ces acteurs du CPG. Pourquoi c'est un enjeu clé Parce que chaque année, enfin en 2016, d'après Nielsen, euh, il y a eu 25 000 produits qui ont été lancés sur le marché. 25 000 produits CPG qui ont été lancés sur le marché. Il y en a 18 qui ont fêté leur premier anniversaire et qui ont fait plus de 10 millions d'euros de chiffre d'affaires. 18 parmi 25 000. Donc, autant vous dire que l'innovation dans les CPG, c'est un, un. Vous feriez mieux de jouer au casino. Donc, il y a un vrai enjeu à pouvoir identifier très en amont les tendances réelles, de façon à optimiser tout le, toute la production de nos, enfin, le lancement de nouveaux produits. En parallèle de ça, un dernier exemple, c'est celui de la, de la prédiction de la désirabilité. Euh, L'enjeu ici, c'est pour un certain nombre d'acteurs de la mode de pouvoir euh, anticiper la production. Parce que quand un sac ou une robe euh, coûte 10 000 euros, euh, ça peut valoir le coup d'en produire 100 de plus pour les acheminer à Sydney euh, pour euh, adresser en fait, indirectement le marché chinois. Euh, et donc ce qu'on fait ici, c'est la, la prédiction de la désirabilité d'une collection qui va défiler. Euh, six mois avant qu'elle n'atteignent les boutiques. Alors pour ça, ce qu'on fait, c'est deux choses. Première, premièrement, on va qualifier le buzz social et le labelliser. Donc ce qu'on observe, c'est un buzz social suite à, suite à un défilé. Dans les 5 à 10 jours, énormément de gens euh, vont euh, montrer les, les, les photos des défilés. Euh, sauf qu'en fait, ces photos, personne ne sait les, sait les, euh, les analyser, euh, ou alors il faut avoir beaucoup de temps et pas mal d'expertise pour savoir que tel modèle, c'est le modèle numéro 52 du défilé, l'an 20 ou autre. Et donc, euh, le, le, ce qu'on qu fait ici, c'est qu'on vient pré-entraîner des modèles de reconnaissance d'image sur la base de vidéos du défilé. Pourquoi des vidéos Parce que... Euh, Peut-être que vous n'avez pas tous assisté à des défilés de mode, mais euh, l'assistance euh, est dans plein de positions différentes. Et donc la, la valeur d'une vidéo, c'est qu'elle va avoir des angles différents. Et euh, une vidéo, c'est 24 images par seconde, donc autant de photos de plus pour entraîner l'algorithme de reconnaissance visuelle. Donc on va entraîner notre, notre algo de, de reconnaissance visuelle à identifier ces modèles. On labellise donc le, le, le buzz social et on le corrèle aux ventes qui ont été opérées six mois après. Ça fait maintenant cette collection qu'on a entraîné le modèle et on est en capacité de prédire, à 95% près, euh, le, le volume à associé à une collection. Alors, euh, du coup, une fois qu'on a dit ça, euh, on moi, je suis assez convaincu du fait qu'il y ait euh, du, du potentiel, euh, parfois pas où l'on l'attend dans certains in certaines industries, et donc le, le, le vrai enjeu, euh, il va être euh, en trois temps. D'une part, de pouvoir euh, objectivement évaluer euh, les, les, les impacts business pour choisir son cadia D'autre part, d'anticiper la faisabilité technique, et, euh, et enfin d'anticiper la scalabilité. Alors... Pour les, les, les enjeux business et l'impact business, sont des choses très classiques, que n'importe quel consultant veut vous présenter, euh, de, euh, de, de, de, de business casing, de l'opportunité. Bon. Euh, je pense que la, la priorité c'est surtout de se dire, l'IA c'est très fancy, hein, c'est très sympa, euh, on peut imaginer plein de choses, euh, pour autant, il faut pouvoir se concentrer sur une dizaine de cas, qui apporte x10 euh, par rapport à la marge, x10 par rapport au chiffre d'affaires, sur un, une catégorie spécifique. Il ne pas se dire, je vais générer euh, plus 1% euh, de euh, telle, euh, telle vente sur euh, tel micro-produit. Ça c'est le premier élément. Le deuxième élément, donc, technical feasibility. Euh, alors évidemment... Il va y avoir des problématiques de qualité de la donnée, et c'est pour cette raison qu'un certain nombre d'outils de, de, de, avec lesquels on travaille sont présents ici. Le deuxième élément, c'est surtout le, le, le, la pertinence de faire appel à une machine learning. En fait, euh, la raison pour laquelle euh, les entreprises continuent à fonctionner, c'est parce qu'en fait, avec un certain nombre de règles business euh, qu'on a réussi à inférer, euh, on a déjà craqué. 80, 95% du cas. Est-ce que c'est nécessaire d'avoir de l'intelligence artificielle pour aller chercher cette, cette performance additionnelle C'est directement à mettre en lien avec le business impact recherché. Pour vous donner un ordre d'idée, par exemple, on va, là où il va y avoir des, des, des, des modèles de prédiction, ça va être dans les prédictions de l'écoulement, prédiction de l'écoulement produit quand je suis un CPG et que je dois alimenter mes retailers, je suis précis à 70%. Est-ce que c'est satisfaisant bah, C'est relativement satisfaisant en moyenne. En revanche, euh, bah, dès qu'il y a un pic, je n'arrive pas à l'absorber. et euh, ma, ma, ma prédiction, elle baisse plutôt en termes de précision à 45%. Bah, là, ça devient clé. Donc euh, là, on va pouvoir utiliser du, du machine learning pour effectivement enfin, avoir des incréments de, de performance de, euh, de précision. Technical feasibility, euh, pardon, technical complexity. Euh, ici, ce qu'on pointe du doigt, c'est surtout. Comment est-ce qu'on passe à l'échelle, une fois qu'on euh, a fait ce travail de data science initial, euh, qu'on a un super modèle, un, un minimum viable modèle, comme on veut l'appeler, mais que euh, en réali la réalité des process business, la réalité des process techniques font qu'on peut ou pas l'intégrer Donc ça va faire partie des, des six premiers éléments qu'on va, qu va analyser. Et puis derrière, scalabilité. Première question à se poser, c'est est-ce que euh, si j'ai craqué euh, la, la prédiction de l'écoulement de, de mes tomates, euh, je vais pouvoir l'étendre à tous mes produits frais euh, quand je suis un retailer Et euh, l'existing synergies, est-ce est que je peux euh, toucher d'autres cas d'usage qui auraient besoin de euh, mon premier traitement d'image, de mon premier traitement du langage, etc. Donc une fois qu'on a choisi ce cas d'usage, euh, le, le, le deuxième élément à avoir en tête, c'est celui, celui que vous voyez ici, le fait qu'il y ait plusieurs niveaux de complexité de l'intelligence artificielle. Alors, euh, vous pouvez avoir donc, euh, y a, si on schématise, il y a trois niveaux, un niveau général euh, et complexe, donc il euh, y a peu d'intelligence de, peu de, de, de, euh, existantes qui répondent au cas d'usage pour la simple et bonne raison, que mon cas d'usage est extrêmement précis. Donc ça peut être, euh, je veux analyser des discours de politiciens euh, marseillais euh, dans le cadre d'élections municipales. Alors pourquoi est-ce que ça y répond peu Parce que euh, certes, il y a une excellente diction parce que c'est un politicien, pour autant il y a un accent, donc la reconnaissance de ne va pas forcément très bien être gérée, et surtout euh, les thématiques abordées ne euh, sont pas des thématiques euh, courantes. Donc, euh, un exemple de, de, de cas général, à l'inverse, cas euh, hyper spécifique, je veux reconnaître ce qui s'affiche sur un ticket de caisse, en réalité, there's, a, there's an API for that, an API for that, euh, je peux reconnaître très facilement les éléments sur un ticket de caisse, donc si j'ai décidé de faire un programme de feed qui s'appuie sur la reconnaissance visuelle de ticket de caisse, j'ai la possibilité de le faire euh, en, en un clic bouton. Donc, euh, le... Le, le général va demander des compétences de data science avancées quand le spécifique va juste demander euh, des lignes de code. Donc, Pour peu que vous ayez dans, au sein de votre organisation des gens qui soient en capacité de, euh, de coder et de faire appel à, à un certain nombre d'API, euh, vous avez la possibilité de, de, de craquer le cas d'usage. Donc, comment est-ce que, euh, est que je choisis Alors, il y a euh, six étapes pour choisir. Euh, la, la première, ça va être de, euh, de savoir s'il si y a une API GAFIM pour ça. La deuxième, s'il n'y a pas d'API GAFIM, est-ce qu'il en existe d'autres La troisième, savoir si j'ai la possibilité de faire du transfer learning donc euh, j'ai des réseaux de neurones euh, pré-entraînés à identifier euh, des objets bah, est-ce que je peux faire du transfer learning pour non seulement reconnaître des objets mais aussi reconnaître des pièces sur un modèle qui est en train de défiler euh, et le, le, le, par la suite on va, on, va, on va se poser la question de savoir s'il y a des, des modèles, des frameworks de, de machine learning génériques qui existent et, qui pour, et que je pourrais exploiter pour construire euh, mon analyse et enfin, bah du coup, euh, euh, soit je fais de la R&D parce que je suis euh, une, une startup qui est persuadée qu'on peut craquer un problème, euh, soit j'abandonne le problème. Alors... Le, le, cette slide a vraiment pour vocation de vous dire que les GAFIM sont partout, attention. Euh, surtout pour vous dire que la plupart des, des, des, des, des cas élémentaires sont craqués. Euh, vous voyez, le, la reconnaissance visuelle, euh, la reconnaissance de, de visage, euh, beaucoup d'acteurs le proposent. Euh, c'est énormément démocratisé, ça permet de faire de la labellisation, c'est très simple. Voilà. Euh, petit cas d'application. Donc, quelle application Je le fais en deux secondes. Euh, petite application, c'est celui de, euh, du traitement de, de, de, du speech-to-texte. Donc, speech to text euh, c'est euh, quand je dicte quelque chose à mon téléphone, notamment une adresse, bah, en fait, il va m'amener à, à l'adresse parce qu'il a réussi à associer un signal vocal à, à des mots et à faire sens. Donc, typiquement, là, on est amené à, à identifier certains acteurs. Ce n'est pas exhaustif. J'envoie dans la salle. Euh, le, le point clé, c'est de se dire, parmi ces acteurs de, de, de, du speech to text vous allez avoir des acteurs qui, parlent, enfin, qui traitent le français, qui ont la capacité de gérer des noms propres. Donc quand je me signale comme étant Cyril Fekete, je suis bien identifié comme étant le sociétaire numéro X de, de la Maïs, par exemple. Euh, la possibilité d'intégrer des dictionnaires techniques, euh, des acronymes, etc., et la euh, possibilité surtout d'isoler les voix, donc euh, de pouvoir euh, faire de la diarisation, donc euh, de distinguer euh, deux, euh, deux voix différentes, donc de deux interlocuteurs. Sur cette base-là, sur ces informations qui sont autres que euh, euh, juste... Yes, je conclus. Sur ces informations qui sont autres que juste est-ce que l'API existe, on va pouvoir avoir des incréments de performance qui sont distincts. Et euh, je vais laisser la parole au suivant du coup merci euh, et je suis disponible si vous avez des questions au 36